T'es une parodie d'intellectuel à la de merde, arrête de faire le mec cool. Y'a qu'avec les fachos que tes tendances, et c'est dans ta gueule que je débrouille je suis venu brûler ton mépris des indigènes comme du fioul. Je salue mon imminence, c'est moi, c'est moi Your bonio. bonio Je crache à la gueule de toutes ces salopes hypocrites qui font passer les maghrébins pour des ariouls La République française a parqué les Africains, j'ai des long comme mon bras, hé hey, je te couche, je te y a des arabes et des noirs de maison en vitrine tournée. Tant qu'il y a des pédales dans la semaine sur les émissions, qu'elle était cérébrée sur ton y a facteur de crise, gros maçon, DG, SI, c'est nous. J'ai besoin d'une aspirine, mon cerveau est en foule. Les rappeurs m'ont confirmé en muet dans des partis politiques, n'ont pas fait les la Pas des trains de la chiotte pour éloigner le même. Et des satellites de droite qui parlent de loup avec des dents Que des morts, que du vent, sombre con, feu follet. La France se réveille. Je te vois comme une pétasse à follet. Le racisme rend les enfants méchants. et J'ai pas envie d'en parler. Dur, me sortir du côté obscur. Sur du dossier de basez, de, obscur de, obscur de, obscur de